Momo va dormir chez Armand. Aujourd'hui, Momo va dormir chez son ami Armand. Ouais, je vais dormir chez Armand, je vais dormir chez Armand. Comme on s'amuse dans les temps. Le soir, pas besoin de bain. Après le repas, vite au dodo. Si on joue au devinettes, dit Armand. Oui, oui, oui, répond Momo. Alors, dit Armand, qu'est-ce qui est jaune qui monte et qui descend euh, fait Momo. Ah, vous êtes dans un ascenseur, crie Armand. Ah, ah, ah, c'est quoi un ascenseur J'en ai une aussi, dit Momo. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend Hein, hein Armand, qu'est-ce qui est vert Et Armand Mais Armand, c'est autre. Momo signifie petite qui est née avec je ne veux plus pêcher que pas. Je ne veux plus pêcher avec papa. Euh, c'est une histoire de, de de lien, de lien entre euh, l'enfant et son père. Ça pourrait être sa maman aussi, mais là c'est le papa. Ça fait une histoire euh, personnelle. Où mon père euh, nous a emmené à la ferme, et puis plus tard a emmené mes filles à la ferme. Et donc euh, un jour, grandissant, euh, on n'a plus envie d'y Et je voulais transposer cette histoire là et je suis très attirée par le personnage des petites grenouilles. Parce que j'ai un jardin, il fait un peu humide là, c'est en pente dans le roi, et il y a plein de petites grenouilles qui sautent quand on marche dans l'herbe, Et je les trouve euh, vives, sympas, euh, un peu humaines quelque part. La première, je me, je me fais chez avec papa, euh, est quelque chose qui, qui me tenait fort à cœur dans la rupture qu'on qu a à un moment donné quand on grandit avec la fidélité à, à, à faire ce que les parents aiment qu'on fasse et euh, la prise d'autonomie. Dormir chez moi est un petit peu dans la même, dans la même idée. C'est aussi grandir, c'est aussi euh, des expériences de, de, de rupture avec quelque chose. Et, euh, et, et aller loger, je euh, voilà, vais dormir chez mon ami, est, est une grande rupture avec euh, le... Le lieu le plus rassurant du monde qui est chez soi. Et euh, j'en ai des souvenirs, des souvenirs euh, terribles d'aller <rire> dormir chez des amis euh, avec ce moment où, où on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, et puis, mon Dieu, où suis-je euh, Mais, mais, mais c'est quoi ce lieu Je ne le reconnais pas comme un lieu affectueux, je ne le reconnais pas comme, comme un lieu rassurant. Et, euh, et après, j'ai eu mes enfants qui eux-mêmes sont allés loger chez des amis, avec euh, une fois ou l'autre aller les rechercher pendant la nuit, <rire> ou les, les amis de, de, de, de mes filles qui venaient loger à la maison et passer la nuit à les rassurer. La place de la, des parents qui, qui reçoivent l'enfant et qui, qui sont eux dans, dans, dans cette obligation de, de les rassurer pour qu'ils se sentent bien et, et qui, qui essaient de de pallier un petit peu au manque et, et, et de jouer un rôle de parent. Enfin, C'est toute une histoire un peu compliquée, mais qui est un peu marrante aussi, quand on s'est passé et qu'on en a des souvenirs. J'ai eu une idée d'une histoire. Euh, il y a l'histoire d'abord, le sujet qui me vient. Et puis, tout de suite, enfin très vite en tout cas, je pense à des personnages. Euh, voilà, des, des personnages humains, ça c'était pas question, c'était trop, alors, euh, euh, je l'ai presque diverti, enfin c'est peut-être un peu exagéré, mais j'avais envie de, de petits personnages sympas, de petits animaux qui soient un peu rigolos, donner une dimension marrante à l'histoire, et voilà, j'ai repensé à mon mot tout de suite, j'avais aussi entre-temps fait La pêche à la lune, euh, où, où de nouveau là évidemment l'ambiance, euh, de la nuit avec les grenouilles dans, dans le près de l'étang avec euh, voilà, on la lune, les couleurs vert, bleu, cette ambiance, euh, je, je l'aime bien, je trouve qu'elle convient aux… Au, ça ajoute quelque chose à, à l'ambiance de la nuit, à la profondeur de la nuit. Et ici, dans, dans le Moment va dormir chez Armand, ça se passe sur la terrasse, au bord de l'étang. Et euh, on ressent aussi la nuit, la nuit que j'adore.